Oh bah C'est parti. Alors, après une thèse du côté de l'acoustique, passionné de développement, Alexandriti rejoint l'agence Web Tour Angel TribuNco. Il participe aux événements de la communauté francophone Typo 3 depuis plusieurs années et est certifié Typo 3 intégrateur. Nous l'accueillons pour son talk, Typo 3, un CMS open source, prêt pour l'entreprise. C'est à toi, Alex. Eh ben, merci Sébastien. Merci à la FUP, déjà. Euh, donc, euh, bonjour aussi à tout le monde euh, qui vient d'arriver. Euh, du coup, euh, juste un petit rappel, s'il y a des problèmes de son ou, euh, ou d'image, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, même si moi, j'ai pas le temps de le lire euh, au fil de l'eau. Peut-être que quelqu'un interviendra pour me prévenir. Euh, donc, je m'appelle Alexandre Hitti. Je vais vous présenter euh, le CMS Typo3 et pourquoi je considère qu'il est, qu est prêt pour l'entreprise, euh, bien sûr, dans le sens d'une euh, entreprise qui a besoin d'un certain, enfin, d'un site avec un certain volume de contenu à gérer euh, ou euh, plein de contributeurs. Bref, pas juste un site vitrine, parce que sinon, euh, n'importe quel CMS pourrait faire l'affaire, à mon sens. Donc, euh, je vais d'abord euh, recontextualiser un peu tout ça pour vous expliquer pourquoi je parle d'un CMS dans une présentation, euh, dans une conférence euh, dédiée à PHP, où on s'attend un peu plus à des trucs techniques. Euh, comme on m'a fait remarquer que finalement, typo 3 était assez peu connu dans la communauté française, je vais vous présenter euh, ben, ce qu'il apporte du point de vue des utilisateurs, euh, dans le sens euh, contributeur et administrateur des sites, puisque c'est nos, nos clients et c'est pour eux qu'on travaille quand même. Et ça vous permettra de voir tout ce qui est dispo en natif et vous donner peut-être envie de découvrir et de pousser un peu plus loin à la découverte du produit. Et ensuite, je vais vous parler de quelques points de vue un peu plus spécifiques pour les devs, ce qui vous intéresse peut-être. Et bien sûr, après, on passera aux questions. Et si on a encore un peu de temps, je ferai peut-être un focus sur certains points que je passerai peut-être un peu vite parce que le sujet est large et on n'a que 40 minutes. Donc, ben, je m'appelle toujours encore Alexandre Ricky. Euh, je suis développeur depuis 2010 euh, au sein de l'agence Tribune à Tours. Euh, je ne vous, vous vends pas mon CV et je ne fais pas de la pub euh, pour mon agence. C'est juste que ça peut expliquer le contexte parce que, euh, ben, déjà, c'est moi qui ai choisi de mettre en avant certaines euh, fonctionnalités de Type 3. Quelqu'un d'autre aurait euh, peut-être présenté d'autres choses. Euh, ben, le côté agence web ça explique aussi enfin, ça permet de comprendre aussi que euh, si vous, certains, enfin la relation avec les projets et les clients sont peut-être un peu différents euh, par rapport à une ESM une on a beaucoup moins de, de enfin en termes de, de pourcentage de projets avec des vrais suivis des vrais, des vrais euh, enfin des vrais besoins de, de, de déploiement continu euh, certes on en a mais ce n'est pas le la maximum la majorité des projets. Donc un CMS, mais pourquoi on utilise un CMS plutôt qu'un framework Bon, alors petit rappel. Donc le CMS c'est un système de gestion de contenu. Ça permet pour des utilisateurs non dev de, de gérer leur contenu et de les afficher sur un site. Donc ça c'est le cœur de tous les CMS. Donc, comme on l'a vu à la présentation ce matin de WordPress, en fait. Tous les CMS peuvent être considérés comme des frameworks, même s'ils ont des, des fonctionnalités très poussées, orientées vers la gestion de contenu. Euh, le, ça reste quand même un socle de base avec plein de fonctionnalités, beaucoup plus que ce qu'on entend en général par framework. Mais euh, ça serait dommage de se priver de toutes ces fonctionnalités si on en a besoin. L'avantage aussi du point de vue justement de nos clients, c'est que euh, à partir du moment où, où vous voulez repartir d'un framework pour euh, faire euh, un système de gestion de contenu euh, vous mettez en place un tas de fonctionnalités et même si vous utilisez des packages, des packages connus et reconnus euh, potentiellement euh, vous, vous créez une forte dépendance par rapport à vous ou votre équipe de dev et euh, alors que utiliser un socle qui, qui est déjà connu par toute une communauté de dev, ça a tendance à rassurer les clients parce qu'ils se sentent moins, euh, moins enchaînés avec vous. Du coup, souvent les clients euh, demandent plutôt d'avoir accès à un CMS pour pouvoir tout gérer eux-mêmes, même si euh, des fois ils n'en gèrent que, que très peu du site. Mais voilà. Euh, bien sûr, le fait d'utiliser des CMS, ça engendre certaines contraintes. Déjà, ben il vaut mieux s'approprier la, la philosophie du CMS, c'est-à-dire ben réutiliser les fonctions euh, qui vous offre et pas euh, recoder euh, toutes les fonctions euh, à votre sauce, puisque euh, sinon ça ne sert à rien. Autant le faire du from scratch ou du framework, ce qui est, ce qui implique forcément une petite courbe d'apprentissage pour appréhender la philosophie de ce CMS. On a forcément aussi un petit peu d'inertie. Euh, ben, encore une fois tout, euh, tout un set de fonctions euh, ça implique euh, de, pour maintenir et poursuivre les nouvelles versions de PHP ou, euh, ou les standards de PHP ça implique euh, pas mal de travail euh, derrière et du coup on a forcément une inertie par rapport à, à un framework qui, est plus, euh, qui va plus droit au but euh, sachant aussi que dans un projet forcément plus vous rajoutez de fonctionnalités plus plus euh, vous, euh, vous, vous retombez sur ce genre de choses, même si vous partez euh, d'un framework. Euh, donc, la principale contrainte est quand même de choisir un, un, un CMS qui est adapté à votre projet et de le conserver, adapté à votre projet aussi au fur et à mesure de la vie de ce projet. C'est pour ça que je vais commencer par vous présenter typo 3 du point de vue des utilisateurs puisque... Euh, ben, voilà, s'il y a déjà dans, ce, dans un CMS tout un tas de fonctionnalités qui est intéressante pour votre projet, vous, vous serez plus plein à utiliser celui-ci. Donc, euh, je tenais à vous présenter typo 3 et à vous inciter à l'utiliser par la suite, je vais vous présenter un, pas mal de choses du point de vue de l'utilisateur. En essayant d'être concis quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, quelques généralités rapidement quand même. Donc, c'est un CMS PHP, depuis, euh, on a développé... Euh, à partir de 1997, il est devenu open source depuis 2000. Avant, c'était au sein d'une entreprise qu'il était utilisé. Pour info, en France, à partir du moment où il était open source, Dassault a mis pas mal de billes dedans et a aidé pas mal à son développement. Petite anecdote. Depuis le début, il a toujours fourni des, des outils et des... Et, et des capacités d'administration assez orientées vers le vers une utilisation assez professionnelle pour des grands volumes de données, euh, des contributeurs euh, avec différents niveaux de contribution et, euh, et tout un tas de choses qui sont vraiment intéressantes euh, Derrière Typo3, il y a euh, une association et une société qui, qui englobe la Core Team. Euh, ben, leur leur principale, euh, leur principale fonction, c'est quand même de promouvoir ben, le type 3 euh, et sa communauté. Ben, ils participent, euh, même la core team participe souvent aux événements de la communauté. Et euh, <coughs> le fait d'avoir une core team au sein d'une société, ça permet d'orienter et de professionnaliser les évolutions, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment les décisions euh, en connaissance de cause et il y a vraiment une ligne de conduite euh, qui est suivie mais aussi de former la, la, la communauté, ce qui permet euh, ben, de, déjà d'avoir de, des extensions plus propres. Mais euh, ils ont des programmes de formation vraiment intéressants, euh, notamment euh, un petit programme qui s'appelle Senior Junior et qui vous permet d'envoyer euh, carrément vos, vos développeurs se former au sein de la Core Team. Alors c'est du coup une formation PHP, même si c'est pour développer au sein de Type 3. Donc, ça, ça permet d'être assez généraliste aussi. Euh, donc, effectivement, aussi derrière, il y a toute une communauté et tout un repos d'extensions assez complet. Il y en a un peu moins que WordPress, hein, comme on a vu ce matin, il y en a vraiment beaucoup dans WordPress, mais euh, c'est des extensions qui sont quand même euh, bien de qualité et en général, on a euh, tout de suite l'info si euh, l'extension est considérée comme stable en bêta ou en alpha. Pour euh, du point de vue euh, utilisateur, euh, toujours, le, euh, un des points importants, c'est que, que le, le back-end back de, de Type 3 est complètement séparé du front-end, aussi bien au niveau de l'interface que des utilisateurs et leurs session, que de la gestion des caches, euh, ce qui permet quand même certes, des choses assez intéressantes, intéressantes en termes de en termes de sécurité déjà et, et j'ai rien contre les CMS qui utilisent des overlays voire du front-end editing et qui restent donc sur le front de, de typo, euh, de, enfin, pardon, le front de, euh, de, du, du site, mais c'est beaucoup plus du coup site centré, alors qu'avec un back-end séparé, ça permet aussi éventuellement d'être de, euh, de, le cœur de votre projet, même si on doit piloter des choses qui ne sont pas directement liées à votre site. Le deuxième point qui est très important dans Type 3 et qui euh, qui, qui montre que c'est vraiment pratique dans des dans des sites assez professionnalisants, c'est la configuration extrêmement granulaire des droits. C'est-à-dire que tous les outils ou modules back-end qui, qui sont accessibles pour un utilisateur, vous pouvez les gérer par utilisateur ou par groupe et ou par groupe. Mais vous avez aussi la possibilité de filtrer les types de contenus ou les types d'éléments auxquels ils ont accès, voire même dans un type de contenu euh, dire euh, si un champ est éditable par ces contributeurs-là euh, ou par ce groupe-là. Ce qui est plutôt très, euh, enfin voilà, ce qui permet d'aller très finement dans le, au bout des choses. L'autre point euh, très intéressant, c'est que euh, la gestion de la majorité des choses est, est est basée sur, sur une arborescence, aussi bien en termes de configuration qu'en termes d'accès et en termes de clarté euh, de représentation, je trouve ça plutôt intéressant. Par exemple, alors d'un point de vue contributeur, euh, même si vos contributeurs sont pas très euh, comment on dit, pas très, pas très allèges avec l'outil informatique on va dire qu'ils ont quand même un petit peu l'habitude de gérer des arborescences les dossiers de Windows hein, par exemple et, que, et du coup cette vue par arborescence ça permet effectivement d'avoir un lien direct avec l'arborescence de votre site et une représentation assez compréhensible pour les contributeurs même les, les contributeurs qui ont le moins d'affinité avec l'informatique il euh, y a beaucoup de choses qui... Il euh, y a beaucoup de choses... Il y a beaucoup de types de pages différents, on va dire. Ah, beaucoup, non. Il y a quelques types de pages euh, différents. Euh, ce qui permet ben, déjà d'avoir les pages standards qui sont vraiment représentées sur, votre, sur, sur le site, mais aussi d'avoir, ben, par exemple, des liens vers une, vers une autre... Euh, vers un autre oui. élément du site, comme ça on peut avoir des, des, de la navigation transverse avec, euh, au sein du menu, on peut avoir des dossiers qui euh, permettent de stocker des éléments euh, qui ne sont pas directement des éléments de contenu à afficher euh, sur le site, euh, comme des utilisateurs front-end ou ce genre de choses. Et, et tout ça, fait une, enfin, tout ça présente... Euh, Plutôt bien au sein des, enfin passent plutôt bien au sein des contributeurs et ils sont assez contents en général de cette interface. Un petit avantage aussi d'utiliser euh, une arborescence pour tout gérer, ça a l'air anodin comme ça, mais en fait, du coup, on, quand vous éditez une page, eh ben, vous pouvez directement euh, visualiser cette page, je précise, sur le front il ouvrira un nouvel tu peux trop un nouvel onglet sur la page précisément où vous êtes en train d'éditer ce qui ben vos contributeurs ne vous en remercieront pas forcément au départ <rire> parce qu'ils y penseront pas mais une fois qu'ils perdent ce genre de fonctionnalité et ça leur ça leur manque beaucoup parce que ben, devoir renaviguer dans le site pour aller vérifier les modifications qu'on a qu'on a faites c'est pas toujours enfin c'est parfois du temps un peu perdu d'un point de vue de l'administration Là, euh, on, on, l'arborescence et les droits granulaires de celle-ci permettent pas mal de choses, notamment euh, toutes les configurations, que ce soit en front ou en back. En enfin, back, on va dire 80%, 80 de la configuration s'érite euh, euh, sur les branches. C'est-à-dire que si, euh, si vous avez une section de votre site euh, à faire avec une. Avec une couleur particulière pour cette section, ben vous, euh, vous changez la configuration juste pour cette branche-là. Et ensuite, euh, tous les sous-pages de cette branche qui ont euh, cette couleur par défaut, la couleur principale de votre site, par exemple, si vous voulez que dans une section, euh, elle soit légèrement différente, c'est extrêmement facile. Ou par exemple, rendre disponible certains types de contenu seulement sur une certaine branche. Par exemple, si vous avez une branche avec des galeries photos et... et et que du coup, vous ne voulez vendre que des galeries photos sur cette branche, c'est tout à fait possible. Euh, ça permet, alors, le côté arborescence permet aussi de gérer, euh, de gérer les accès des différents utilisateurs et contributeurs de façon assez précise. Euh, pour info, ça reprend ben, l'esprit un peu euh, ben, de Linux, c'est-à-dire que pour chaque page, vous avez un. un un, owner, un, un propriétaire, un groupe, et tout, tout le monde. Et vous avez les droits donc à chaque fois, soit de visualiser la page euh, en backend, hein, bien sûr, d'éditer les éléments de la page, euh, d'éditer des sous-pages, de créer des sous-pages et ce genre de choses. Et vous pouvez, euh, donc, assez finement, euh, en fait, créer l'interface pour, pour vos contributeurs. Euh, vraiment enfin, créer une interface vraiment dédiée à ce qu'ils ont le droit de faire finalement et ne pas les perdre avec une interface un peu trop complète même s'ils n'ont pas les droits ils ne verront pas les modules qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser euh, du coup euh, ben, oui, c'est centré effectivement sur, ces, sur, euh, sur les pages finalement et euh, ben, quand le but étant quand même de gérer un site, euh, les différents contenus qu'on peut euh, afficher sur la page, euh, on les gère de, de la façon suivante. C'est-à-dire que on va mettre à disposition à nos contributeurs différents gabarits de pages avec, euh, avec des zones d'édition euh, qui représentent à peu près les zones euh, qu'on qu retrouve en front. Non, pas à peu près, exactement. Les zones qu'on retrouve en front. Et après, on va, ils vont gérer... Euh, la représentation de la page en plaçant des euh, différents types de contenus à différents endroits. C'est vraiment donc une gestion par bloc de la page plutôt qu'une gestion qui euh, pourrait euh, passer par un wysiwyg qui permet de construire tout le centre de... Et finalement, bien moins pratique à utiliser, ou en tout cas, si vous leur laissez trop de droits dans le wysiwyg vos contributeurs réussiront à vous péter complètement votre design. Alors que là, on peut vraiment gérer et leur laisser accès à certains types de, de contenus et, et, et ben, pouvoir piloter ces contenus vraiment bien. Euh, ben, après, cette gestion par bloc euh, dans l'administration est facilitée grâce euh, au fait que, ben, on peut glisser déposer les différents blocs pour réagencer, placer l'accordéon au-dessus euh, d'un autre, autre élément et ce genre de choses. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a un menu contextuel pour chaque type d'élément, ce qui est plutôt euh, bien dans l'administration. Euh, ce qui est pratique des fois de ne pas avoir à chercher euh, le lien dans euh, les sous-menus d'administration. Euh, en général, les types de contenu, ça va être plutôt des champs de configuration euh, plus ou moins poussés suivant le type de contenu qu'on veut. On a, on a un champ titre pour le bloc avec euh, le choix des différents niveaux euh, du titre, H1, H2, H3, euh, ce genre de choses. Et à côté, si on a un champ de texte avec euh, les possibilités de mise en forme, et j'utilise CK Editor, qui est donc un, un, un, un, quand même assez connu euh, dans le milieu. <rire> Un autre point où, où ils ont mis la partie où ils sont particulièrement, euh, enfin, qui est particulièrement intéressant, c'est la gestion des fichiers et des images. Du coup, euh, sur tipo 3 on a accès euh, également à, à une arborescence de dossiers euh, dans laquelle on peut euh, ranger nos, nos fichiers et, et nos images avec tout autant de droits que sur l'arborescence du site, c'est-à-dire que vous pouvez définir que certains utilisateurs n'ont accès que à certains dossiers, voire même encore quelque chose qui s'inspire un peu de l'esprit Linux. Si vous configurez typeo 3 convenablement, vous pouvez faire en sorte que chaque utilisateur ait un dossier Home qui lui est ou groupe d'utilisateurs ait un dossier Home qui lui est dédié. Alors ça j'avoue que je n'ai pas utilisé souvent à part dans des administrations où euh, ben, il y avait des contributeurs euh, de, de différents services et c'était euh, des services de l'administration et que c'était assez pratique qu'ils aient chacun leur home pour éviter de se mélanger euh, les images les uns les autres. Et euh, ben, du coup un autre point c'est que euh, le type 3 va, va, va redimensionner automatiquement les images en fonction de la zone où vous les placez ce qui permet d'avoir des, des images vraiment à la taille souhaitée dans la zone, et pas juste un resize en, en CSS, hein, c'est pour les lighthouses et tout ça, c'est bien mieux. Et il y a un gestionnaire de, euh, un gestionnaire de recadrage euh, plutôt bien fait, Ça, c'est devenu un petit peu la norme maintenant, mais euh, ils l'ont depuis un moment et c'était quand même plutôt, plutôt intéressant. Sachant qu'en plus, on, pourrait, on peut imaginer recadrer l'image différemment suivant des différentes tailles d'écran où on veut représenter le site, ce qui est plutôt pratique pour faire du responsive, et avoir des images ben, vraiment adaptées à la taille de l'écran que, que sur lequel vous affichez votre site. Euh, un autre élément du coup qui montre bien que Typo3 est fait pour gérer un grand nombre de contenus. Euh, c'est que euh, c'est la gestion des listes d'items alors j'ai séparé des types de contenu classiques des items, pour moi c'est tous les éléments listables qui ne sont pas affichés directement euh, sur le site comme un, comme un contenu euh, sachant que par contre on peut utiliser les listes d'items aussi pour gérer des contenus mais c'est plus pratique euh, de, de les voir dans la, dans, dans la vue que je vous ai montré avant avec euh, la zone page mais euh, ces listes d'items sont vraiment pratiques à utiliser. On peut euh, on peut choisir euh, les on peut choisir les colonnes euh, qui sont euh, affichées dans la liste. Alors ça reste de la représentation. Hein, si on choisit euh, beaucoup, enfin ça reste euh, de, euh, ça reste. Je cherche de l'administration et, et pas de la représentation. Donc si on choisit beaucoup de colonnes, on aura quand même un un slider horizontal assez pénible à voir, mais c'est pas c'est pas très grave. Euh, il, il permet de chercher dans les éléments de contenu, soit sur la page en cours, soit sur toutes les sous-pages, ce qui est aussi assez intéressant quand on a un grand un grand nombre de contenus à gérer ou enfin d'éléments à gérer. Euh, et on a un, on a un, un clipboard, un, enfin, un copier-coller euh, qui permet de, ben, de, de déplacer ou de, ou de copier euh, plusieurs éléments à la fois. Et aussi la possibilité d'éditer euh, le champ de plusieurs, de plusieurs items, enfin, un champ en particulier de plusieurs items en un seul formulaire. Par exemple, là, euh, euh, si je choisis euh, ces deux utilisateurs-là et que je veux éditer euh, leur champ... Euh, leur champ groupe, j'aurais juste euh, le, le champ groupe des, des, des deux utilisateurs à modifier et à enregistrer, ce qui permet d'avoir euh, d'aller vraiment droit au but. Euh, alors, du coup, on est déjà à 22 minutes, donc je ne vais pas avoir le temps de faire le détail de toutes les, euh, <rire> toutes les possibilités. On reviendra peut-être plus tard dessus, si on a encore du, du temps, mais il faut savoir qu'il est aussi nativement multilingue, avec... Euh, une vraie gestion de euh, avec en plus la gestion de euh, de voir ce qui a été modifié dans la langue par défaut si, je, si jamais euh, vous a, vous éditez euh, une langue en particulier ce qui est plutôt pratique une, il est nativement multisite aussi euh, et la gestion des multi-sites est plutôt euh, facilitée par euh, encore une fois par l'arborescence et tous les et tous ces droits granulaires et il a un, un, un créateur de formulaire euh, qui est visuel, donc on choisit les champs et on les places où on a envie, et qui par contre stocke la, euh, stocke la conf du formulaire que vous créez en YAML, ce qui permet de versionner euh, sur Git vos différents formulaires, ce qui est plutôt intéressant. Euh, tous les contenus euh, sont versionnables, et, et j'entends les, les listes d'items aussi hein, qui sont... Euh, potentiellement des éléments qui ne sont pas affichés directement, euh, sont versionnables et versionnés. Hein, et on peut remonter jusqu'à un historique euh, quasi infini, sauf si vous effacez la table d'historique euh, de son enfant. Euh, il a des workflows de publication assez poussés avec des, des, ben, des modérateurs ou des, des, des gens qui sont là pour valider euh, le, le contenu avant qu'il ben, qu soit euh, mis euh, sur la prod et un petit module de Vue aussi qui est assez pratique pour encore une fois pour les contributeurs qui sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique qui permet de ben choisir vous-même des devices et de leur préconfigurer des devices avec des tailles d'écran et donc de voir les différents rendus en responsive sans que vous ayez à expliquer votre à votre à votre client qui qui doit redimensionner sa fenêtre Chrome pour voir à cette taille-là, voire pire, euh, de demander à votre client euh, d'ouvrir l'inspecteur Chrome et qui euh, sélectionne lui-même les, les petites vues euh, responsives. Euh, là, là, vous le perdez complètement, votre, votre client. <rire> et euh, ce module-là permet aussi, euh, ben, quand, on est dans un work... quand on met en place des workflows de publication, de, de, de comparer euh, la, euh, ben, la version actuellement en prod et euh, la version à valider, par exemple. Alors, du coup. On va passer outre les, les sous-présentations parce qu'on n'aura pas forcément le temps d'aller plus loin. On viendra peut-être après. Euh, mais il y a aussi ben, voilà, tout un tas de choses qui sont vraiment utiles. Euh, ben, les champs SEO par défaut, la réécriture d'URL qui est incluse aussi, euh, la gestion des redirections, ce qui est plutôt pas mal. Euh, une recherche indexée qui indexe vraiment euh, ce qu'on l'on voit sur les pages et pas, euh, pas qui va rechercher dans votre base de données, ça aussi, euh, ben, ça, aussi ça a pas mal d'intérêt parce que ben, par exemple si vous avez des remontées d'informations sur une page qui se fait de façon automatique et pas, euh, pas qui sont liées à des contenus en base de données, et ben, la recherche indexée dira vraiment la page avec les remontées d'informations des sous-pages et pourra la ressortir dans la recherche. Et ah, voilà, un, un validateur de liens, ça aussi, ça, re, ça ressemble à, pas, enfin, à une micro-fonctionnalité qui n'est pas forcément intéressante à présenter. Mais quand on a un grand site à gérer et, euh, et, et du coup un grand nombre de pages, euh, le fait d'avoir un, un outil qui, ben, qui vous fait un rapport euh, tous les soirs, si vous configurez tous les soirs, pour vérifier euh, qu'il n'y a pas de liens mort dans votre site, ça peut aussi euh, vraiment, enfin, ça peut vraiment faciliter les choses. Parce que bon, tout, ça ne fait pas très professionnel d'avoir sur son site euh, une série de liens morts. Euh, du coup, ça aide quand même pas mal de clients tout un tas d'informations d'administration euh, qui, qui vous remontent. On remonte avec euh, ben, des notifications euh, qui sont plutôt intelligentes par, par exemple si vous changez le nom d'une page et que du coup la réécriture du de cette page change il va vous faire une notification euh, pour vous prévenir pour vous prévenir également qu'il a créé automatiquement une redirection entre l'ancien nom et le nouveau nom et vous aurez un, un petit bouton pour lui dire « Ah non, mais non, tu n'as pas besoin de faire une, une redirection, passe à autre chose, on, on, on continue. » Ou alors d'accepter le fait qu'il crée automatiquement la redirection. Il y a aussi ben, des remontées de logs, que vous pouvez gérer les levels, pour savoir par exemple tout ce que vos contributeurs ont fait, ont fait sur le site. Et ah oui les remontées du nombre de, de références que... C'est un élément qu'il y a sur le site. Alors ça, c'est vraiment pratique, notamment pour les, les fichiers euh, PHP euh, ou images que vous avez donc, euh, du côté euh, du, sur, sur votre serveur. Parce que si vous passez par l'administration euh, de type 3 pour lui dire « Tiens, je veux effacer ce fichier », il vous préviendra que « Ah ben non, je suis désolé, mais il y a encore un contenu qui a une référence à ce fichier-là. » Donc, euh, attention, ne l'effacez pas qui aussi permet, facilite la, la gestion des sites avec un certain volume de données ou de fichiers à gérer. Alors, on en est déjà une, presque une demi-heure, donc on va passer sur le, euh, sur le point de vue des devs. Alors, bah, je ne vais pas vous faire une formation hein, sur comment est un petit peu droit. Je vais vous présenter quelques points euh, qui, je le pense... Euh, vous aidera à appréhender si c'est un outil que vous aimeriez utiliser plus tard ou pas. Alors, encore de quelques petites généralités, euh, ben, le retour de cette core team et security team qui est donc porté par une société, euh, et, ben, ils nous garantissent euh, un code de qualité euh, bien commenté. Euh, euh, si on revient euh, à nos... Euh, nos présentations plutôt, euh, ben en fait, euh, le typage fort est déjà pas mal utilisé sur la dernière version de Typotra. 3 euh, Il suit quasiment tous les PSR. Voilà. Bon, je vais y revenir après. <rire> bref, le, le code de qualité. Il, il garantit aussi une roadmap claire et fiable. Et par là, j'entends que ben elle est claire parce que c'est vraiment à terme à, à, à, enfin bref à espacement régulier. Euh, qu'on qu aura des nouvelles versions. En gros, les euh, versions long terme support LTS sont, euh, sont valables en général 3 ans avec un chevauchement à chaque fois d'un an et demi entre les différentes versions. Et il est fiable parce que, ben, parce que les dates sont respectées. Ce qui nous permet de euh, en amont de prévoir les, les, les maintenances et euh, et démonter une version qu'on va devoir faire. Alors, ils sont partis sur, euh, finalement, des, euh, des changements de, de version assez réguliers et finalement assez rapides dans le domaine des CMS, du moins, euh, parce que trois ans, c'est pas très long, euh, mais ça permet de, bah, notamment de, suivre, euh, de mieux suivre les versions non, et, et, et les standards PHP au fur et à mesure... Bah, qui sortent, euh, ben c'est simple. Un exemple, c'est le PSR 15, il me semble, sur les middleware, qui a dû sortir au courant 2016. Et ben, la version, la version 8 de type 3 était déjà en. en en développement, les, euh, les grandes lignes du développement de Type 3 étaient déjà arrêtées. Et du coup, effectivement, la version 8 de Type 3 n'inclut pas euh, les middleware. Euh, par contre, ils sont directement inclus euh, dans la, dès la version 9, puisque là, il, ils étaient prêts à, à les suivre. Il s'appuie aussi sur euh, des packages euh, Symfony, euh, reconnu. Euh, bon, je ne vais, vais pas vous faire une liste, mais bon, il y a du Doctrine, il y a du Polyfy, il y a du, euh, anciennement c'était Gazon, maintenant je crois que c'est HTTP client, enfin bon, il y a, il y a vraiment, euh, il s'appuie vraiment sur, euh, sur les choses qui sont vraiment reconnues par la, la communauté PHP. Euh, mais voilà, vu que l'on change assez souvent de version, ils ont quand même comme mission de nous faciliter un peu la vie euh, tous ces gens de la team et cette association euh, donc déjà dans un premier temps avec une documentation claire et versionnée euh, alors j'entends euh, ben, clair c'est assez, assez subjectif hein. moi je la trouve assez claire la, la documentation mais bon c'est vrai que je serais à, à, à chacun de juger versionner parce que ben, forcément comme on a plusieurs versions de type 3 qui, sont en, en, qui, qui existent en parallèle, ça nous permet de choisir la documentation ben, pour le type 310 pour le type O3.9, pour le type O3.8, ça permet même de remonter à, à des versions de type 3 qui ne sont plus du tout maintenues, ce qui est assez pratique en mode maintenance quand on récupère un, un projet vieux de, de X années et qui n'a pas été touché depuis, euh, depuis un moment et standardisé, parce qu'ils mettent à disposition euh, tout leur, euh, toute, la, mh, enfin, toute la puissance de leur site de documentation. Euh, pour ceux qui développent des extensions, si vous suivez euh, la façon de faire des extensions, euh, enfin la façon de faire de la documentation, elle sera automatiquement reprise euh, sur euh, le site de, de documentaire de type 3, même si c'est pour votre extension à vous. Euh, il y a des outils d'évaluation système bah, qui sont bah, déjà bien pratiques. Euh, comme, euh, alors j'ai mis euh, la, la mise à jour des schémas de BDD dans, dans cette section là, mais euh, bon, si on évalue quelque part le système, on évalue notre projet en fait. Mais et il met à jour lui-même le schéma de la BDD en fonction des déclarations qu'on a faites. Euh, pouvoir tester l'environnement euh, assez finement. Ça euh, c'est pratique parce que euh, déjà savoir s'il y a un problème sur l'environnement ça vous évite de vous dire euh, il y a peut-être un problème sur mon. dev euh, ou alors le traitement d'image aussi puisqu'il utilise en fait des outils serveurs pour pouvoir euh, enfin il peut utiliser des outils serveurs pour pouvoir gérer plus de types d'images que juste les images web. C'est-à-dire que si, euh, si vous voulez, euh, Typo 3 peut très bien euh, transformer un PD, euh, la première page d'un PDF en, en une image thumbnail. Comme ça, vous pouvez faire le lien votre, vers votre PDF automatiquement avec euh, le thumbnail de la première page de votre de, de votre PDF. Ça évite de, à, votre, à vos contributeurs de devoir faire des imprimés écran et enfin faire des choses qui ne sont peut-être pas très sûres euh, de comment les faire. Et surtout, ben, du coup, pour pouvoir suivre les évolutions de typo 3, euh, il y a un outil euh, d'évaluation des différentes extensions euh, qui vous remonte tous les éléments dépréciés euh, qui sont utilisés dans vos extensions et les autres extensions communautaires, d'ailleurs, avec un lien directement vers l'échange log qui vous permet de voir euh, ben, ce que vous avez à faire pour pouvoir le rendre compatible avec le prochain typo 3. Même si, effectivement, le, le fait d'avoir plusieurs, euh, plusieurs versions en parallèle, est, on est bien prévenu, et, également par les annotations euh, dans PHP, euh, des différentes méthodes qui sont euh, dépréciées et qui, et qui changeront euh, pour la prochaine version de Typo 3. Euh, sauf que ben, ce outil d'évaluation ne se contente pas d'aller chercher euh, les méthodes de, de PHP qui sont dépréciées, mais éventuellement là, aussi euh, le type de configuration que vous utilisez euh, dans, pour Type 3, qui potentiellement peuvent aussi euh, être obsolètes, et vous remonte tout ça, ce qui vous facilite la vie pour les maintenances et pour euh, ben, les suivis des versions de Type 3. Euh, donc euh, oh, oui déjà 35 minutes alors euh, donc type 3 est complètement en euh, <rire> mode un vrai mode composer et contrairement à, enfin bon, ceux qui sont dans le mode dans les dans les frameworks ont vraiment l'habitude euh, d'utiliser composer malheureusement dans les CMS du moins dans ce que, que j'en connais je ne connais pas tout non plus, euh, et c'est encore assez peu utilisé, ou alors comme juste, euh, je vais chercher le, la dernière release du CMS euh, sur le repos et je la place dans votre dossier, et je vous le dézippe. Et euh, ça se contente de ça, alors qu'avec typo 3 ben, par exemple, si on n'a pas besoin euh, de la version hein, de, de, du module euh, recherche indexée parce qu'on utilise un, un, un serveur solaire ou un Elasticsearch, et ben du coup, on ne l'inclut pas dans notre projet, euh, ou euh, si on n'a pas besoin du formulaire ou de, de, du, euh, du login front-end, pareil, on n'est pas obligé de l'inclure à notre projet, ce qui, euh, ce qui déjà est plus propre. Et le fait de ne pas avoir de, de code inutilisé dans votre projet, c'est quand même au niveau de la sécurité, c'est quand même un peu la, la, la démarche à suivre. C'est exactement ce qu'il faut faire. Euh, ben, ben, oui, voilà, après, euh, le fait d'utiliser complètement Composer, on peut aussi euh, imaginer que, suivant les environnements, on n'a pas forcément besoin de tous les outils de notification et d'évaluation et, et, et euh, qu'IQO3 peut, qui peut euh, propose, donc on le mettrait plus dans un replier euh, Il permet aussi, ce qui facilite pas mal la, euh, le déploiement, de choisir en plus des... Euh, des vendeurs et des dire du, du, du, du, du, du, du Composer classique, qui permet aussi de choisir le, le dossier exposé web, voire le dossier où lui, il va mettre ses, fiches, ses fichiers de cache et, et autres. Et bah, naturellement, la possibilité de lancer des scripts directement bah, dès que vous avez fait un Composer Update, notamment le, euh, la mise à jour des schémas de, de, de base de données, le flush des caches, ce qui, ce qui pareil, euh, est, très, est très utile pour les déploiements, mais aussi euh, lorsque euh, vos, les différents devs euh, échangent le projet, euh, donc en, en local, et, euh, et qui permet de, de prévoir, euh, de prévoir les tests que vous voulez aller lancer euh, sur votre projet euh, directement avec euh, ben, des alias compo composers, des commandes composers, euh, ce qui évite de devoir, euh, ce qui évite de devoir euh, adapter vos, vos déploiements à vos, enfin, adapter votre conf de déploiement aux différents projets. Comme ça, euh, enfin, c'est plutôt Composer qui va dire euh, euh, je, je veux lancer ce type de test là pour euh, pour ce projet là et puis on, pour, dans nos outils de déploiement on, on dit juste qu'on lance un composeur test. On va voilà, je, je suis déjà en retard, c'est ça Oui. Alors, euh, créer une oh, oh, juste deux un... oui. encore deux minutes. Allez, juste un petit truc, c'est-à-dire qui est assez intéressant quand même. C'est-à-dire que quel que soit euh, ce que vous voulez faire pour étant Typo3, que ce soit créer un template, ajouter des nouveaux types de contenu, des éléments, des nouveaux éléments, ajouter des fonctionnalités à Typo3, des middleware, tout ça, euh, tout va se ranger au même endroit dans dans le même dossier et la structure des dossiers à peu près équivalente est toujours à peu près équivalente, ce qui fait que ça facilite pour versionner avec Git votre projet et pour le déployer. Après, j'allais plus dans le détail de comment faire des, enfin, des outils à utiliser pour, pour étendre vos... Euh, vos projets, mais là on va plus avoir le temps, juste deux trois trucs, donc compatible avec euh, plusieurs types de bases de données, j'ai oublié le Microsoft SQL Server d'ailleurs, euh, un, frame, un framework cache euh, assez poussé, euh, bon, possibilité de dépendre la la des d'URL avec des fichiers YAML, je ah, ben, j'ai pas parlé du moteur template, mais du coup on peut l'étendre aussi, et voilà. Donc, on va passer aux questions. <rire> Je me suis dépêché hein, sur la fin. <rire> ouais, merci, Alex. Euh, du coup, on a déjà deux questions. Alors, une question de Yann. Tu n'as pas parlé de TypeScript euh, pour le moment. Bah, oui. Il est toujours présent dans les dernières versions. Alors, euh, oui, il est toujours présent dans les dernières versions. Euh, J'en parlais très, très rapidement euh, sur, les, sur les slides que j'ai passé très vite. Euh, C'est un... Euh, bref beaucoup de personnes, enfin, quand on cherche sur Internet, on considère que c'est une des difficultés de Typo 3, le Typoscript, parce que les gens considèrent que c'est un nouveau langage de programmation à apprendre, alors que non, c'est juste un langage de configuration, donc, au même titre que YAML. Et euh, sachant quand même qu'il a une petite particularité, c'est que effectivement on a des fichiers typoscript, donc on peut les versionner avec Git, mais en plus, on peut renseigner des confs typoscript dans la base de données, et ce qui permet de, ben, de varier une conf sur une branche en particulier, et ce genre de choses. Mais c'est toujours utilisé, même si c'est plus le, le centre, euh, même si au début, c'était utilisé un petit peu aussi comme un... Comme un faux moteur de template. Maintenant, ils ont un vrai moteur de template fluide depuis quelques versions de Typo 3, même. Enfin, qu'ils euh... appellent fluide. Merci. Euh, dernière question de Célu. Euh, Typo 3 peut-il être classé dans la catégorie des CMF, quand euh, Content Management Framework comme Drupal, User Publish, qui intègre certains composants des frameworks comme Symfony et Pourquoi choisir Typo 3 plutôt qu'une autre solution de CMS Alors. Euh, oui, <rire> oui, mais euh, comme, euh, comme l'a montré la présentation sur WordPress de ce matin, euh, finalement tous les CMS peuvent être utilisés comme framework, puisqu'ils mettent tous à disposition un, un tas d'outils euh, qu'on peut réutiliser pour, pour étendre le projet, voire étendre le projet d'une façon à ne pas, enfin qui n'est pas forcément du rendu de, du rendu de contenu euh, sur un site. Euh, pourquoi utiliser celui-là plutôt que Drupal euh, et Drupal, c'était quoi Z Publish euh, ben personnellement déjà, enfin de mon point de vue, c'est que l'arborescence ça change absolument tout, hein, ce qu'on n'a pas sur Drupal. Euh, alors Drupal dit qu'ils qu qu sont basés sur Symfony, mais honnêtement en comparant les codes, je pense que Type 3 est quand même beaucoup plus basé sur Symfony et, et a, et même en, en étant en type 3 on, a, on utilise quand même beaucoup plus les standards euh, symphoniques de Drupal. Enfin, moi, je trouve personnellement, hein, c'est un avis perso. Euh, et le êtes j'avoue, je connais pas assez, enfin, surtout depuis que c'est devenu payant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non, ouais, je, si ça répond à la question. Ouais, bah Écoute, je pense que c'est bon, sinon... Du coup, on aura si un, on a un, un complément après. Euh, bah là, je vais mettre le lien quand même pour, la, pour ceux qui veulent aller voir la conférence qui commence dans trois minutes. Ok. Euh, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions du coup, dans le chat ou dans l'onglet questions. Et puis, bah, Alex, du coup, tu peux les prendre par une. En as une nouvelle voilà. Tu en as une nouvelle si tu veux aller voir dans question. Merci. Je la enfin quels sont les inconvénients de Type 3. Alors, les inconvénients de Type 3, eh ben, moi, j'en vois pas. Ça va comme réponse Non. Alors, ben, ce qui si, peut y en avoir, effectivement, euh, c'est peut-être un petit peu. Euh, si vous avez juste un site vitrine à faire, euh, c'est peut-être un peu utiliser un tank pour euh, abattre une mouche, quoi. Euh, même si vous pouvez, comme je vous l'ai montré avec Composer, euh, ne charger que les modules qui sont qui sont vraiment indispensables pour le pour un site vitrine. J'avoue que il est il est, il est Presque trop complet pour faire juste un site vitrine. il Faut mieux l'utiliser pour des applications un peu plus un peu plus poussées que ça. Enfin, nous, en, en tout cas dans notre agence, on l'utilise pas forcément pour les petits sites vitrines assez basiques, mais dès qu'on a ben, notamment des, pas mal de contributeurs et de qu'on doit pouvoir choisir vraiment ce qu'ils qu ont le droit de faire, c'est là qu'on utilise plutôt type 3. Parce qu'il y a un certain temps de configuration qui est peut-être trop long pour un juste un site vitrine. Ok, merci. Alors du coup, il y a encore ah, des gens. Ouais, encore ouais, il y a encore une petite question. Ray. Ouais, ah. tu as déjà utilisé Neos, le petit frère TYPO3, pour un projet client Tu en penses quoi alors je l'ai jamais utilisé, euh, alors je, je l'ai testé, mais je l'ai jamais utilisé euh, pour un projet client. Euh, je le trouvais super intéressant au moment où il est sorti, parce que du coup ça permettait d'avoir un peu les deux, les deux univers, typo 3, et le, du vrai front-end editing. Euh, mais pour le coup, voilà, Neos, j'aurais presque plus tendance à l'utiliser euh, si euh, pour des, des petits sites vitrines, parce que bah, il y a le côté euh, vraiment front-end qui est intéressant pour les clients. Mais euh, même s'il permet quand même pas mal de choses maintenant par rapport à quand je l'avais testé, euh, je, je le trouvais un peu trop euh, limité en termes, de enfin, en termes de fonctionnalités déjà disponibles, on va dire. On peut toujours l'étendre, mais euh, si vous voulez sortir d'un site un peu vitrine, vous avez quand même pas mal de choses à faire de vous-même. Alors, ça se trouve, maintenant, il y a plein d'extensions disponibles. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Mais, euh, et c'était quand même un double... Un double apprentissage parce qu'ils utilisent aussi un typoscript, mais qu'ils ont dit typoscript V2, qui du coup ne s'écrit plus tout à fait pareil pour la configuration. Ce qui est un petit peu gênant d'avoir de deux choses aussi proches, mais qui ne sont pas pareilles, je trouve. Donc, j'utilise pas les deux en général. Alors, encore 34 personnes. Ouais, donc, ouais du coup, qui ouais. Qui c'est qui reste ouais. avec nous et eh oui, euh, euh, oui, bravo pour cette première. Ben, merci. Euh, euh, je, je pense que j'ai perdu un peu de temps sur la, sur la partie euh, contexte. J'aurais peut-être pas dû étendre autant. Euh... Comme ça, j'aurais pu vous présenter plus. Alors, euh, ah, et je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais euh, du coup, le, avant que les gens partent, mais du coup, il les, est euh, les disp disponible sur GitLabio, euh, ma présentation. Je, vais re, je remettrai un lien. Je peux le mettre là, mais ça sert à rien. Il vaut mieux le mettre ailleurs. Je pense. Il n'y a pas de souci, bah, tu peux le partager euh, bah, soit ici ou soit sur Twitter. Du coup, on a déjà mis un tweet pour euh, que les gens te fassent un retour sur, uh, sur ta ah ouais. euh, ah ouais. du coup, euh, voilà, N'hésite pas à le relayer euh, là-dessus. Ouais, bah, je vais le euh, je vais, je vais sur Twitter. Comme ça, en plus, ils ont... Euh, parce que j'ai mis les, les petits liens vers les docs et des trucs à chaque fois. Et, euh, comme ça, ils ont toutes les infos euh, s'ils veulent revoir la présence. C'est ça, ouais, bon. Alors, est-ce qu'on reste encore un peu parce qu'il y a encore 23 personnes Mais s'il qu'il n'y a plus personne qui pose de questions Ah, si, il y, un truc, euh, il y a un truc rouge dans question. Ah non, c'est peut-être qu'il n'a pas mis à rouge. Ah, pardon, oui, c'est moi. J'ai oublié de te marquer comme terminé. Non, c'est bon. Euh, bon. Euh, oui, parce que du coup. Ah si, il y avait une, collection de, une question de Nicolas, je ne sais pas si tu as répondu. Quels sont les inconvénients type 3 Ah non, oui, si. tu as répondu, c'est vrai. Merci. Euh, de... <rire> il y en a pas. Non, y en a pas. Mais je... du coup, oui, je... Yep ah oui mais comme toi il y a répondu d'accord oui voilà comme il a répondu c'est que j'étais pas assez rapide euh, quand tu l'as fait alors qui c'est qui oui parce que c'était en plus c'était une boutade hein, euh, de... alors qui c'est qui est encore là vous voulez que je vous présente des choses les 20 personnes qui sont encore là ou vous avez oublié l'anglais personne ne se manifeste sur le chat vous avez oublié l'anglais je peux aller voir mon pote Lucien faire sa présentation <rire> ouais n'hésitez pas à rejoindre du coup, la, la dernière conférence je vous ai mis le lien là, du coup, juste au dessus Ouais, N'hésitez que... euh, pas à cliquer dessus. De toute façon, on va voilà on va fermer le du coup le webinaire. Ah. Euh... On a quelqu'un qui est en train de taper quand même. Ah, Sans Fabien ouais, qui est en train de. Alors Fabien, une question. Que une question. <rire> ah. <Merci. rire> Alors, rien. un plaisir. Eh bah, euh, ouais. bien, bah, du coup, si tu fais. Aller voir la fin de, de la pression. De... Voilà, ouais, je, vais, je vais fermer du coup pour qu'il y ait un max de monde pour la dernière présentation et pour la keynote de clôture qui suivra. Euh, voilà. Bah, merci à toi, Alexandre. Du coup, on attend du coup tes liens sur euh, Twitter. Et puis, bah, merci à tous ceux qui sont encore là. Voilà. voilà merci Mais, à tous. Bon, on vous attend à la, à la prochaine conférence. Voilà. N'hésitez pas à venir, ça va être euh, très intéressant. Allez, bisous. Allez.